Voici un tutoriel qui vous explique comment construire une maison longue, soit l'habitation de la famille linguistique iroquoyenne. Donc d'abord, je vous en ai construit une pour que vous puissiez voir le résultat final. Donc la maison longue est de forme euh, avec un toit arrondi, de forme en fait un peu rectangulaire également. À l'intérieur, j'ai mis des bancs en euh, boulot. Euh, j'ai également mis un personnage non joueur que vous venez de voir qui est un PNJ. Je lui ai également ajouté du texte, vous pourrez le voir dans un tutoriel futur. Et puis j'ai accroché des pots sur la maison longue pour qu'elle puisse sécher. J'ai également fait une fortification autour. Je vous invite d'abord à faire le contour de votre maison longue, soit d'établir un peu la fondation de votre construction. Donc ça va vous donner un peu un aperçu de ce que ça va avoir l'air lorsque ça sortira de terre. Donc pour ma part, j'ai choisi un bloc un peu de terre battue qui va permettre justement d'avoir le fond de ma maison longue. Donc je remplis l'espace avec mes cubes. Je vous rappelle que c'est le clic droit pour remplir et le clic gauche pour détruire. Donc une fois que ma fondation est faite, je vais choisir... Un type de cube qui représente en fait euh, la réalité sociale, qui représente en fait les éléments caractéristiques qui étaient utilisés à l'époque pour la construction des maisons longues. De mon côté, j'ai choisi d'utiliser le boulot qui va me permettre d'avoir une couleur et une représentation qui respecte en fait la réalité sociale de l'époque. Une fois que la coquille en fait, de ma maison longue est faite, je vais utiliser l'escalier pour m'occuper du toit et lui donner une forme arrondie. Donc l'escalier peut permettre de donner cette illusion-là de rondeur. Faites attention avec l'escalier puisqu'il faut euh, placer correctement l'escalier, donc d'être face justement au bloc pour être en mesure l'escalier soit dans la bonne direction. Donc il y a un tout petit peu de, de pratique à avoir dans cette construction d'escalier et vous allez voir que bien que ce soit difficile au départ, euh, rapidement on devient très très à l'aise avec la construction d'un escalier. Lorsque ma maison longue est terminée, lorsque le toit est fait en fait et qu'on lui a donné une forme arrondie, je vais m'assurer d'avoir une ouverture dans le toit pour laisser évacuer la fumée lorsque je vais installer un potentiel feu dans la maison. Donc, attaquons-nous à l'intérieur. Notre coquille elle est faite, notre extérieur de la maison longue est complété. Nous devons faire des ouvertures aux extrémités pour laisser passer, par exemple, les Autochtones, les Iroquoiens à l'intérieur de leur maison longue. Donc, je vais m'assurer de laisser quand même une entrée euh, relativement grande. Je n'avais pas besoin non plus d'installer de porte. Donc, à l'époque, il n'y en avait pas. On laisse tout simplement une entrée relativement large. Donc maintenant que l'extérieur de la maison longue est fait, que nous avons notre coquille, je vais aller chercher des éléments, des matériaux dans mon inventaire qui vont permettre euh, de rendre la maison longue plus réelle, plus véritable au regard justement des, euh, de la réalité sociale de l'époque. Donc d'abord, on sait que dans les maisons longues, il y a des espaces pour s'asseoir le long des murs extérieurs. Donc j'ai choisi encore une fois le boulot. Euh, j'ai utilisé également des troncs de boulot pour permettre de solidifier la maison longue, euh, et justement d'imager le tout. Donc le but, en fait, n'est pas de reproduire à l'identique, mais de faire une représentation du territoire qui va respecter euh, la majorité des éléments caractéristiques historiques et géographiques de l'époque. Donc j'utilise les troncs de boulot, qui donnent quand même une perspective euh, plutôt réelle d'une maison longue iroquoyenne. Donc voilà, j'ai réussi dans le fond à utiliser des matériaux qui auraient pu être utilisés à l'époque par les Iroquoïens pour être en mesure justement de rendre un peu plus réel et euh, respecter la perspective historique de, euh, de cette réalité sociale. Et j'ajoute également un feu au centre de la maison longue. Dans les maisons longues, il y a beaucoup de rangements, donc d'endroits de, où, où on peut accrocher euh, les raquettes, par exemple, on, il y a des, des paniers, il y a des pots, donc je vais tenter de trouver un moyen d'imager le tout. En ajoutant par exemple différentes tablettes, des espaces où on peut accrocher des éléments. Et je vais ajouter quelques pots, donc de la poterie qui est présent directement dans les maisons longues. Ça peut être à la limite des chaudrons de cuivre qu'on retrouvait euh, grâce justement aux échanges commerciaux que les Autochtones avaient avec les Européens. Je vais ajouter également des petits arbustes séchés qui pourraient servir en fait de, de bois, donc euh, d'éléments qu'on peut faire brûler pour se chauffer chez les Autochtones. Ça pourrait être également des herbes qui sont utilisées. À l'extérieur de la maison longue, j'ai également euh, utilisé des bannières. Des bannières qui peuvent se superposer et qui vont donner un caractère très, très réel aux maisons longues puisqu'elles représentent des peaux d'animaux qui auraient pu être chassés. Donc, ce petit tutoriel vous expliquait comment faire une maison longue pour la famille linguistique iroquoyenne.